Nous voici en mai 2021, pour ceux qui n'ont jamais vu les bilans de cette chaîne YouTube, sachez que ce n'est pas une vidéo comme les autres que vous voyez là, on va parler de la chaîne, on va parler de moi, j'essaye de faire un bilan comme celui-ci tous les 4 mois, et donc si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, allez plutôt voir une autre vidéo, ça vous donnera une meilleure idée de ce que je fais ici, allons-y donc pour ce nouveau bilan. Alors, que s'est-il passé ces quatre derniers mois pour la chaîne Déjà, euh, dans le dernier bilan, je vous avais peut-être un petit peu inquiété en vous disant que ça n'allait pas bien du tout de mon côté. Euh, j'ai dû être arrêté pour une forme de burn-out en... en novembre, en octobre même. Euh, donc en février, ça faisait déjà trois mois, ça commençait tout juste à aller mieux, et j'ai eu des moments vraiment difficiles en décembre, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas eu de vidéo en janvier, Finalement, euh, j'ai dû continuer les arrêts de travail jusque début mars, et j'ai pu reprendre euh, mon travail début mars. Ça reste une situation assez instable, assez euh, précaire, hein, euh, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Là, depuis trois mois, enfin depuis 2-3 mois, ça va clairement mieux, ça va suffisamment mieux pour que je puisse envisager un avenir un peu différent. Et d'ailleurs, on va reparler de cet avenir un petit peu différent, parce que euh, ça fait partie un petit peu du processus de guérison. Tout ça, toute cette situation a eu un impact sur la chaîne, euh, en gros c'est ce à partir de ce qu'on a dit dans la vidéo On vous ment avec Johan, euh, et grâce à la pause de janvier j'ai pu, pu avoir l'occasion de réfléchir à l'image des vidéos, euh, j'ai pu réfléchir à, au fond, euh, j'ai pu réfléchir aux vêtements que je mets, euh, et à la suite de cette réflexion j'ai changé tout simplement le look des vidéos. On est passé d'un générique sur fond blanc à un générique sur fond noir, niveau tournage, je suis passé euh, du fond avec un décor à un fond vert d'abord que je supprimais, et puis aujourd'hui, à cause de contraintes techniques, euh, j'ai préféré passer sur fond noir, ce que vous voyez actuellement. Pour le titre, euh, enfin le sous-titre d'État cryptique, on a aussi changé, hein. avant on avait euh, état d'esprit et critique politique, euh, ça a changé. Tout ce changement euh, radical de look, ça avait un objectif principal que je pense assez réussi, c'est de simplifier tout simplement la compréhension de ce qui s'affiche euh, devant vous. Pour le fond, par exemple, euh, j'avais avant donc une bibliothèque, j'avais des affiches, et j'avais un t-shirt imprimé. Et ça, ça surchargeait énormément l'image, ça envoyait un message qui était peu clair, qui était vraiment très très chargé, et donc mon objectif, au départ, moi, hein, c'était euh, tout simplement de changer un petit peu l'image du vulgarisateur devant sa bibliothèque. Donc euh, le but, c'était de tempérer l'image de la bibliothèque avec les affiches et avec le t-shirt. Sauf qu'en fait ça marche pas, parce que c'est pas du tout dans le dans le propos des vidéos, donc il euh, y a des choses qui euh, qui vraiment fonctionnaient pas. Là, l'ambiance actuelle, elle est beaucoup plus simple, euh, elle est clairement inspirée de ce que fait euh, View dans ses interviews. Euh, le but, c'est tout simplement d'afficher une forme de sérieux supplémentaire, et puis de d'épurer vraiment euh, cette image. Euh, parce que ouais c'est vrai qu'avant, il euh, y avait cette impression, quand on me regardait, que j'allais faire une critique de, de cinéma ou de jeux vidéo, quoi. Et, euh, et vu que c'est pas du tout le propos de la chaîne, c'était euh, un petit peu hors de propos, justement. Bon, pour le titre, enfin euh, pour le sous-titre, j'ai carrément demandé à la communauté YouTube, j'ai fait d'abord des propositions, et j'ai eu des commentaires qui me proposaient d'autres titres, et euh, ces commentaires étaient tellement meilleurs qu'ensuite j'ai fait, j'ai mis ces propositions dans un autre sondage, euh, et finalement on est tombé d'accord avec les, avec les gens euh, sur le sondage, pour euh, un titre plus simple et plus efficace, là encore l'objectif de simplification, euh, vulgarisation politique et juridique, là aussi ça correspond très bien à ce que, ce, ce que je fais sur cette chaîne. Et euh, bon bah le fond, il euh, y a eu une contrainte technique, hein, c'est-à-dire qu'en en fait j'ai pas du tout le matériel qui me permettrait de faire du fond vert, à chaque fois il y a des problèmes de, de cheveux, alors certes ça permettait de mettre des citations sur les côtés, mais bon euh, je, je préfère abandonner pour l'instant les, les fonds verts parce que j'ai pas un matériel qui me permet de faire ça. Au niveau des chiffres, euh, on a connu mieux, on a connu pire, Très franchement, moi je suis plutôt très content des vidéos que j'ai réalisées pendant ces quatre derniers mois. Il euh, y a celles sur les médias, il y en a eu quelques-unes que je trouve vraiment réussies. Il y a eu celles sur les sciences politiques que je trouve aussi euh, vraiment réussies. Enfin euh, bref, il y en a vraiment pas mal que je suis très content d'avoir fait. Celles sur la justice restaurative aussi. Enfin bon, euh, vraiment je suis assez content. Par contre, euh, par contre, par contre, la fréquence a changé. Normalement euh, les vidéos sortent le lundi vers 18h et maintenant c'est plus tout à fait le cas, c'est plus tout à fait hebdomadaire j'arrive plus vraiment à tenir ce rythme. Euh, alors il y a différents problèmes qui font ça, il hein. y a surtout que les vidéos sont plus longues à écrire, en fait elles deviennent trop longues à faire, les recherches sont trop longues, et ensuite les la durée des vidéos est trop longue. Euh, donc là actuellement on est à une, une vidéo qui saute toutes les 3-4 semaines. Et euh, en gros moi j'aimerais bien garder du 8-9 minutes pour les vidéos, sauf que là depuis novembre c'est plus du tout le cas, on est largement au dessus, on est à plus de 10 minutes, parfois plus de 12 minutes, et là pour le coup ça demande un temps d'écriture qui est conséquent, et donc je peux pas retrouver le rythme hebdomadaire avec ce, avec ce mode de fonctionnement là, donc va falloir que je réduise la durée des vidéos. Euh, aussi, bah, le fait que j'ai repris mon travail d'enseignant euh, qui réclame une immense partie de mon temps, hein, ça reste mon activité principale, euh, donc euh, ça, ça m'a fait perdre pas mal de temps aussi. Euh, et puis, il faut dire aussi que j'ai fourni un immense travail sur autre chose, quelque chose que j'aimerais bien vous partager le plus tôt possible, mais que je ne sais pas exactement comment je vais vous le partager, tout simplement. Euh, ça implique surtout une quantité importante de changements dans ma vie, donc... Euh, J'y réfléchis, hein, on, on, on, je vais le partager, mais je ne sais pas quand, euh, la date n'est pas fixée, et je ne sais pas exactement comment. Euh, pour continuer sur ce côté, justement, changement de vie, il y a quand même cette volonté, euh, maintenant, de pérenniser cette chaîne YouTube. Moi, ça fait quasiment 8 ans, enfin, ça fait 7 ans, en fait, que je fournis un travail, quand même, assez conséquent, euh, ici. Il euh, y a pas mal de public, mais ça reste du bénévolat, hein, c'est-à-dire que... Euh, moi, je. toutes les heures que je passe sur ces vidéos, même si ça me donne vraiment euh, du plaisir, hein, si ça me fait du bien, eh ben, euh, ça ne rentre pas ni dans mes revenus, euh, ni dans le calcul de ma retraite, euh, donc, euh, en plus, il y a tout un tas de choses que j'aimerais tester, que je peux pas faire faute de euh, temps, je pense à des formats plus courts, par exemple, que je pourrais mettre sur d'autres plateformes, type TikTok, Instagram, et tout ça, euh, notamment, j'aimerais bien faire une série pour la présidentielle de 2022. Euh, je pense, J'aimerais bien refaire de l'animation, de l'illustration, euh, comme ce que je faisais avant euh, 2019. Mais vu que c'est trop chronophage, je peux pas trop le faire. Euh, je pense aussi à un format en particulier euh, dont j'ai l'idée depuis des mois et des mois, mais que je ne peux pas faire parce que c'est un format qui pour le coup serait très long et qui demanderait du coup une préparation euh, assez énorme. Donc c'est euh, particulièrement compliqué et ça je peux pas le faire, il me faudrait plus de temps et plus de moyens pour faire euh, tout ça, pour faire ce dont j'ai envie, ce que j'ambitionne pour cette chaîne YouTube, bah sauf que en fait là actuellement je ne peux pas, donc euh, en fait moi je vois pas 36 solutions euh, d'arriver à dégager à la fois de l'argent et du temps, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment je change de situation professionnelle. Euh, donc euh, j'y réfléchis, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis maintenant, euh, là euh, j'évalue les possibilités, euh, j'essaye de voir comment ça tourne, je vais essayer de m'adresser à des interlocuteurs qui vont pouvoir m'aiguiller un petit peu sur la professionnalisation possible euh, euh, qui peut s'ouvrir à moi, euh, je, je verrai euh, quelle décision je peux prendre. Évidemment je vous tiens en courant, euh, toujours pas de promesse là-dessus, hein. je sais pas si mon état de santé va se redégrader, euh, si euh, euh, je vais avoir le temps de faire euh, tout ça, moi, j'ai sincèrement envie de proposer mieux ici, d'aller plus loin, d'aller sur d'autres sujets même. Euh, j'ai envie d'apporter ma pierre à la politisation énorme qui va avoir lieu dans l'année qui vient avec la présidentielle qui arrive. Hein, le fait que des gens vont s'intéresser à la politique, ce serait assez intéressant d'aller les accompagner. Mais je veux surtout vous remercier euh, parce que, en fait, si je peux envisager ce projet professionnel, c'est parce que eh bien, j'ai un soutien depuis 7 ans maintenant euh, qui est euh, constant. Et euh, même si pour l'instant, il n'y a rien qui est acté, je dois vous dire que le simple fait de voir mon avenir hein, plus positivement que ce que je voyais jusque-là, euh, eh bien, ça me permet vraiment de d'avoir euh, une envie de mieux, de pouvoir concrétiser parfois des idées ambitieuses, euh, et euh, de, de continuer à tisser un lien ensemble, et ça, vraiment, euh, c'est cette possibilité-là, euh, c'est déjà énorme. J'ai le sentiment qu'on qu peut avancer, qu'on va avancer et ça c'est déjà vraiment euh, hyper important pour euh, ne serait-ce que aller mieux. Donc euh, merci à vous, et euh, on se retrouve très bientôt.